Alors donc, à distance, ça fonctionne comme si on était face à face dans un cabinet. Exactement, ça fonctionne très, très bien. Et de toute façon, les personnes le ressentent. Moi, je le ressens, ça passe, mais la personne de l'autre côté, elle va... Bonjour et bienvenue sur Zen Zone Télé, la chaîne télé santé fort, bien-être, mais surtout médecine douce. Et vous le savez, vous y êtes définitivement bien. Aujourd'hui, dans l'interview thérapeute, nous parlons Reiki chez Reiki avec Véronique Delesse, maître enseignante en la matière. Bonjour Véronique Delesse. Bonjour. Véronique, qu'est-ce que le Reiki Alors, Le Reiki, c'est une technique en fait, d'énergie universelle qui, ça veut dire justement, donc euh tout ce qui est énergie, voilà, et c'est un moyen d'équilibrer les énergies des personnes, donc on va parler de chakra ou centre énergétique, voilà, et donc cette, cette technique, chaque maître Reiki puise en fait l'énergie en gros de la planète, prend pas sa propre énergie pour pouvoir justement la transmettre directement à la personne qui est en soin, voilà, c'est une force de l'esprit aussi. D'accord, vous me dites puise son énergie du haut de la planète Comment... En fait, c'est l'énergie qui nous entoure. En fait, c'est l'énergie de la planète, voilà. D'accord, l'énergie. énergie, en fait, dans le monde. Vous arrivez à la, à la capter cette énergie. On arrive à ça la capter et euh, à travers, euh, en fin de compte, les mains on sont des, des, des manifestations physiques. On peut avoir les mains qui picotent, qui chauffent, euh, voilà. Et la personne qui donc reçoit le soin ressent de la chaleur, mais ce n'est pas ma propre chaleur, c'est l'énergie qu'elle ressent dans son corps. Elle ressent l'énergie. Froid parfois, mais la plupart du temps, c'est quand même une chaleur qui fait du bien, c'est un bien-être. Voilà. Alors pour quelles problématiques, quels soucis, quels ennuis le reiki est-il préconisé, Véronique Delesse Alors on peut tout, on peut tout aider, parce que je ne vais pas dire soigner, parce que bon, il y a aussi le côté médical, mais en fin de compte, on peut aider n'importe quelle personne pour n'importe quelle maladie. Ça, c'est très bien. Et puis la plupart du temps quand même en soins on a pas mal de, de soins euh, au niveau de l'esprit, les gens qui sont en dépression, euh, dépression et déprime parce que c'est pas du tout la même chose, c'est surtout en fin de compte euh, les maux de l'esprit, pour les maux du corps ça va être beaucoup de migraines ou alors les gens qui ont euh, carrément une douleur dans le bras, lancinante euh, et finalement ça veut dire que l'énergie ne passe pas. Donc, le fait de refaire un soin, l'énergie va recirculer dans tout le corps et la personne n'aura plus de douleur plus de migraines. Les choses disparaissent, ne reviennent jamais. Voilà. Parfois, il faut plusieurs séances, mais ça dépend de euh, -ce, enfin, euh, ce dont elle a besoin. Et puis, si c'est des faits donc, euh, plutôt euh, psychiques, l'anxiété, souvent, c'est un problème récurrent et souvent, il faut quand même plusieurs petites séances pour arriver à aller chercher la cause. Parce que le Reiki, on va chercher la cause du problème en guérissant la cause, tous les maux du corps disparaissent. Donc ça, c'est super, bien. <rire> il peut y avoir des problématiques pour lesquelles, lesquelles une seule et unique séance suffit Oui, tout à fait. Bien... D'accord. Par exemple, euh, mal au ventre, mal au genou, une seule séance peut suffire. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au-delà de la séance, pendant trois jours, il y a la crise d'auto-guérison. Donc le corps va se nettoyer tout seul, parce qu'en fait, c'est vraiment le corps qui fait sa petite gymnastique, il se nettoie tout seul. Donc, euh, ou alors, on se sent super bien, on a une, une énergie euh, foudroyante où on peut se sentir plus fatigué ou avoir des petits mots différents, mais ça ne dure que 2-3 jours et, et après, on se sent super bien. Voilà. Y a-t-il des contre-indications Non, il n'y a pas de contre-indications. Où ça passe et puis on sent vraiment un mieux-être euh, ou alors ça ne passe pas parce que peut-être que la personne, une personne est peut-être plus réticente. Donc du coup, il y a un blocage d'énergie. Mais par contre, pour les maladies qui sont quand même un petit peu plus graves ou autres, soit ça fait vraiment, ça détend le corps. D'ailleurs, il y a des services pour, euh, aux États-Unis et en Suisse pour les cancers, il y a des services Reiki dans ces hôpitaux-là pour justement alléger la chimio des gens, les douleurs dues au cancer. Donc, euh, soit ça fait rien, soit c'est un mieux, mais ça ne peut pas engendrer de nouveaux problèmes ou accentuer des douleurs. Ça, c'est pas possible. D'accord. Ça fonctionne sur les bébés, les nourrissons, les enfants Alors, les bébés, les enfants, les adultes, euh, ça, ça c'est au niveau physique, ça fonctionne sur tout. Et après, on verra, après, en fonction des niveaux, sur quoi on peut plus accentuer. mais ça fonctionne sur tout ce qui est vivant. Donc, il n'y a pas de souci. Même les animaux. J'allais vous poser la question, Véronique. <rire> ça. Même les animaux. Même les animaux. Vous-même, vous, -même, vous ouais. pratiquez euh, sur les animaux. Oui, j'avais un chien, et puis en fin de vie, je lui ai déjà fait du reiki. Voilà. Bon, il s'endormait après, donc c'est que ça allait bien. Mais oui, oui, sur les animaux, sur n'importe quelle personne. Et puis, par contre, franchement. Il ne faut pas forcer quelqu'un à venir faire une séance de Reiki puisque, de toute façon, si la personne n'y croit pas, il peut y avoir un rejet d'énergie. C'est comme si le praticien en fait, envoyait de l'énergie sur un mur et ça nous revient. La personne bloque. Je, Donc ça a du mal à que, passer. Je pense qu'habituellement, on, on ne force pas les gens. Les gens ne vont pas se déplacer non, ou mais... faire venir un rendez-vous, payer une consultation s'ils le font à contre-coeur. Non, parfois, on m'a dit d'essayer. Alors, je veux tester. Ou alors, on m'a dit qu'il fallait que je vienne vous voir pour telle ou telle chose. Mais la personne, au fond d'elle, elle se dit « je pense que ça ne va pas fonctionner ». Déjà, en fait, compte d'avoir un esprit négatif avant la séance, ça ne met pas bien à l'aise les deux personnes. Et puis, ça, ça va passer en fait, l'énergie. Mais la personne va repartir en se disant « de toute façon, ça ne m'a rien fait peut-être ». Donc, c'est pour ça qu'il pas... faut y aller vraiment de, son, de sa propre intention. Quels sont vos modes de consultation Alors, je me déplace… Ou alors à distance, alors à distance, ça choque énormément de personnes, mais à partir du deuxième niveau, de toute façon, euh, voilà, je vais vous expliquer, à partir du deuxième niveau, on fait donc un travail à distance grâce à des symboles que nous n'a pas le droit du, du tout de divulguer. Donc, on, on fait à distance et euh, la personne en, de l'autre côté est au courant qu'on va justement pratiquer le soin et l'énergie est transmise de la personne à l'autre personne sans être physiquement proche. Ça c'est donc à, distance. Ça, euh, vous donc à dé... distance. Alors vous dites que vous vous déplacez chez les gens, vous, vous êtes installé implanté dans le 95, dans le Val d'Oise, proche de Sergi, pourdoise Vous voilà. déplacez vous Alors euh, moi je suis dans les limite des Yvelines et je suis dans le 95. Donc du coup je fais quand même un petit périmètre de 30-40 km tout autour. Donc ça touche le 95, le 78 et un petit peu le 60. J'ai déjà eu des, des personnes qui habitaient dans l'Oise. On Moi, est vraiment pas loin. Le, le vexin, j'imagine, un petit peu. C'est ça. <rire> voilà, qui confond Saint-Sonorine, Saint en léa Voilà. Parfait. Tout ce domaine-là. D'accord. Jusqu'à Morte. D'accord, jusqu'à Et oui. Alors donc, à distance, ça fonctionne euh, comme si on était, on était face à face dans un cabinet. Euh... Exactement. Ça fonctionne très, très bien. Et de toute façon, les personnes le ressentent. Hein. Moi, je le ressens, ça, ça, ça passe. Mais la personne de l'autre côté, elle va commencer à sentir des picotements, de la chaleur, détendre, s'endormir même. Donc, c'est que bon, tous ceux qui, qui ont fait un soin à distance ont pu vérifier que ça fonctionnait très, très bien. C'est choquant, mais c'est aussi euh, efficace que quand euh, j'ai la personne euh, juste à côté de moi. Comment se forme-t-on Reiki Alors, on se forme déjà, il y a quatre niveaux pour le Reiki. On se forme par un maître Reiki. Il n'y a aucune formation qui peut se faire à distance ou sur Internet. C'est faux. C'est vraiment maître Reiki qu'on est formé au premier degré. premier degré, c'est plus pour sa famille, pour les gens autour, pour soi-même. Euh, après, il y a le second degré qu'on fait en général entre 4 et 6 mois plus tard. Et alors là, c'est celui qui est super important parce que c'est celui qu on va, où on va pouvoir travailler à distance. Et puis on va faire les animaux, les plantes. On va, enfin voilà, il engendre tout vraiment tout ce qu'on peut, qu peut faire en reiki en fait. Voilà. Ensuite il y a le troisième niveau avec un symbole supplémentaire qui est beaucoup plus fort. Alors souvent les, les gens s'arrêtent quand même au second degré quand c'est vraiment euh, juste pour pratiquer comme ça ou à distance. Et le troisième degré c'est souvent c'est quand on a quand même décidé d'être maître reiki au quatrième niveau. Là on se dit je vais faire quand même le troisième degré. Et lui, c'est aussi à peu près six mois, un an après. Il y a des délais quand même. Oui, mais le, ce délai de trois, quatre, cinq, six mois entre les différents degrés, les différents niveaux, c'est pour pouvoir intégrer, je pense, non Pour faire un travail sur soi. C'est ça, c'est pour pouvoir intégrer, c'est pour pouvoir avoir des, bah, de l'expérience, dans par exemple à distance. On, il va falloir quand même le faire au moins six mois, un an, pour vérifier le travail à distance avant de se dire je vais faire maître et enseigner. Il faut connaître bien tous les symboles, après, chacun fait un petit, peu, un petit peu à sa sauce, comme on dit. Il euh, y a les bases du reiki, et après, il y a des petits soins ou des choses qu'on peut ressentir avec les mains, va, chaque praticien va faire différemment. Mais sinon, euh, le deuxième niveau, il est très, très important. Très, très important. Vous parlez de symboles Oui. C'est-à-dire Alors, c'est des symboles japonais. Voilà. Que le maître Mikao Uzui, justement, a pu. Euh... Voir et retransmettre, voilà. Ce sont des symboles que je ne peux pas vous expliquer, ni vous dire, puisque c'est secret. <rire> voilà. Ah, c'est ce, secret. Serment, vous avez prêté serment. Voilà, c'est ça. Alors, euh, Véronique Deless, on parle euh, également et régulièrement de lignée en matière de Reiki. Qu'est-ce mm -hmm. qu qu'une lignée De quelle lignée êtes-vous euh, Avez-vous peut-être vous-même créé votre propre lignée alors, je n'ai pas créé ma propre lignée, je viens de la lignée du maître Mikao Uzui, et en fin de compte, je viens de toute cette lignée-là, en fait, voilà. Mikao Uzui, c'était donc au Japon et euh, ça date de 1922, voilà. 1922, donc le, le voilà. début, la naissance du Reiki, mais alors concrètement, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'une lignée une lignée, bon alors c'est quand même le maître Mikao Zui qui a vu les symboles parce qu'il était malade, il faut expliquer quand même le début, hein. il est parti sur une montagne, il euh, donc euh, il s'est fait très très mal, il est resté 21 jours en haut et en fin de compte il a vu des symboles apparaître et il s'est soigné avec, il est redescendu dans Kyoto, donc c'est le démarrage c'est Kyoto, il est redescendu dans Kyoto. Il a, il a vu que ça avait marché sur lui, il a commencé à le faire aux autres. Donc après, il a enseigné justement au, à d'autres personnes qui étaient volontaires, qui, qui étaient autour de lui. Il a pu euh, enseigner et faire créer, entre guillemets, des maîtres Reiki. Et la lignée commence comme ceci. Chaque maître qui crée, qui enseigne un autre maître Reiki, qui forme un autre Reiki, c'est de la lignée de Mikao Zui. Donc là, on est nombreux maintenant quand même. Hein. <rire> j'imagine, j'imagine dans le monde. Hein. Euh, Véronique, Véronique, oui. euh, vous êtes maître enseignante. Euh, Est-ce que vous dispensez des formations Tout à fait. Tout à fait. Donc euh, pour l'instant, je n'ai eu que des premiers et des seconds degrés. On ne m'a pas encore demandé de passer le niveau 3 ni le 4. Donc il y a beaucoup de premiers degrés pour justement s'auto-guérir et puis guérir sa propre famille. Donc ça, j'en ai fait vraiment beaucoup. Je, je transmets un livret et justement une attestation, quoi, un genre de diplôme justement à la fin de la, de la formation. Certificat, puis, de parce que certificat de stage. Certificat de stage. Voilà, ce ne sont pas des, formes, des voilà. formations voilà. diplômantes, il faut le, le signaler, non. mais certifiantes. Certifiantes. Et puis, en général, euh, c'est bien d'être en binôme parce que comme ça, les personnes euh, qui ne connaissent pas entre elles, elles peuvent s'entraîner parce qu'évidemment, après, il faut… Euh, Faire des tests. Hein. Il y en a une qui reçoit le soin, il y en a une autre qui le donne. Et ça va à peu près jusqu'à six personnes. On ne peut pas former, par exemple, 15 personnes en deux jours. Où, euh, non, ça, ça ne va pas être possible. En général, c'est un petit groupe de six personnes. On peut faire deux, quatre, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est quand même des petits groupes et euh, ils vont s'échanger après pendant plusieurs mois, ce qu'ils ressentent. Il euh, y a vraiment eu un travail d'équipe en fait. Et puis euh, les gens après se, se restent amis euh, la plupart du temps. Et puis on on peut se retrouver après pour avoir quelques échanges, pour euh, se dire euh, comment tu as fait pour guérir ça, est ce que j'ai guéri, enfin voilà. quoi. Donc, euh, lancer d'autres petites méthodes. Le premier degré, c'est un petit peu la découverte à hein, l'initiation, oui. c'est pour soi son entourage. Vous mmh. dites le deuxième, on peut commencer à pratiquer, y compris à distance. Oui. Le, le troisième, c'est le perfectionnement. Et le quatrième degré, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise. On est maître et on devient un peu enseigné. Voilà. Alors, Véronique, quel est le nom de votre page Facebook pour voir un petit peu ce que vous faites, connaître les dates alors, des stages de formation Alors, c'est Véro Reiki Bien-Être. Et puis Véro Reiki Bien-Être. Voilà. Et puis, quand euh, moi, j'ai quelques personnes euh, qui me demandent, alors j'ai déjà aussi formé une seule personne. Hein. Je reçois, j'émets, je fais comme s'il y avait deux personnes, euh, mais bon, voilà. Et puis, euh, sinon, bah, je contacte moi-même les personnes et puis je peux lancer un petit message pour dans le trimestre si des gens sont intéressés et puis on trouve une date et puis quoi, un week-end, et puis donc du coup, le, on peut passer le, le stage. Voilà. C'est un peu à la demande, un peu à la carte avec vous, Véronique. Il n'y a pas de date arrêtée déjà pour 2023. Non, parce que comme il faut concilier plusieurs personnes, je statue après trois ou quatre dates et je les propose. Merci Véronique. Alors comme d'habitude, vous commentez cette vidéo, cette interview, vous likez s'il vous plaît, vous partagez s'il vous plaît et surtout vous abonnez à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines interviews. Véronique Delesse, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Zenzone TV. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. merci.